Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Et eh bien moi je vais très bien parce que hello, je suis ceci euh, qui est peut-être, si vous l'avez vu sur Twitter, Et en fait oh, le colis euh, le colis de Swap qu'on a fait avec Margot. Un Swap c'est genre, on s'envoie chacun un colis avec un objet dédié et un thème. Et ensuite on ouvre le colis en vidéo et c'est rigolo. Et on a décidé de faire un colis sur le thème prendre soin de soi. Parce que c'est important, euh, quand on milite, quand on, et de manière générale dans la vie, de prendre soin de soi, euh, de prendre aussi un petit peu soin des autres, par la même occasion. On s'est envoyé chacune un colis, et donc, euh, voilà, je, je vais ouvrir, parce que je l'ai reçu ce matin, et en fait, j'ai très envie de l'ouvrir. Voilà, c'est ouvert. Oh là là, c'est trop mignon parce qu'il y a des jolis, jolis emballages et plein de papier Je ne sais pas comment je vais commencer, je vais devoir poser ça là. Donc il y a d'abord une carte euh, avec normalement un petit mot et puis... Oh il y a un petit masking tape à paillettes. Et j'ai pas l'impression qu'elle a foutu des paillettes dans le colis, je veux dire. Ce que je n'ai pas fait non plus, euh, je tiens à me dire. Parce que parce que j'ai oublié, j'aurais bien aimé du foot, plein plein de paillettes et comme ça que ça explose dans son appartement euh, Mais euh, j'ai zappé Oh la carte est trop mignonne, c'est une licorne Un colis plein de surprises qui j'espère te trouver en forme C'est avec beaucoup d'amour que j'ai rassemblé tous ces petits objets Pour prendre soin de toi, je pense fort à toi, Margot Trop chou Et oh là là il y a un menu du colis Alors... Elle l'a fait quand même vachement mieux que moi. Moi j'ai écrit sur un petit papier. Avec des euh, différents paquets et, et ce qu'il y a dedans. Ok. Là j'ai le 1. Numéro 1. Je commence avec des paillettes. Il y a des paillettes dedans. Ça va exploser. Mais ça peut potentiellement te donner un aperçu du colis. J'ai trouvé cette petite merveille dans une boutique cachée au fond de ma ville. Mon dieu. C'est des tatouages de licorne. <rire> des tatouages de licorne avec des petits arc-en-ciel trop mignons. <rire> ah là là, c'est des petits trucs pour enfants, vous savez. Vous mettez de l'eau et puis ça fait, ça fait des tatouages. C'est trop chou. Je sais absolument pas dans quel contexte je vais mettre ça. Mais c'est absolument trop mignon. Ensuite, le 2. Je sais que tu écris, que tu notes beaucoup de choses. On n'a jamais... Ouais ben ça doit être un, un carnet, je pense. Ça doit être un carnet licorne. Enfin, je dis à tout le monde, arrêtez de m'acheter des trucs licorne. Parce que j'en ai trop. <rire> Et c'est un carnet licorne. Et c'est deux carnets. D'ailleurs, c'est un, un petit carnet licorne, ici. Et de l'autre côté, c'est un petit cerf. Le cerf est plus mignon. Il me fait penser au, au cerf de Miyazaki. Oh là là, c'est super chou. Oh là là, merci. Ensuite, c'est le 3. Je voulais t'offrir quelque chose de pratique avec de la place. C'est un truc pour écrire aussi C'est un carnet Ouais, il y a un... Il y a une reliure euh, que je sens. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, c'est un... S'en va. Oh là là, ce paquet est trop mignon. Il y a des animaux, euh, genre des lions, des girafes et tout. Et donc, c'est effectivement un carnet. Il y a des stylos dedans. Ah oui, c'est un, un truc. Euh... Enfin, c'est un carnet ligné, quoi. Et il y a des intercalaires. Trop chou. Ah, c'est mignon comme tout. Oh là là. Et il est avec des couleurs. C'est chou. Bon, j'ai plein de trucs pour y faire. On n'a jamais trop de trucs pour y faire, moi je dis. Donc le 4. On mettre ça. 4. J'ai vu cet objet tout doux. Super utile. Il ferme bien. Ah, Ça doit être un, un petit thermos peut-être pour mettre du thé. Ah, il y a des rubans partout. Ah oui, c'est une gourde. C'est ça. C'est une petite gourde, elle est trop chou. Regardez, elle est verte, euh, verte jolie. Et, euh, et il ouais, y a le bouchon. comme ça Ah oui, il y a une poignée. Et il y a le bouchon comme ça. Et une poignée. On peut s'en servir comme ça. On peut le mettre à sa, à sa ceinture. Comme ça, c'est stylé. <rire> non, pas du tout. Ah di. Mmh. Ouais. Cinq. Oh, tout est hyper bien emballé. Bon, 5 c'est une tasse. <rire> Dans la veine de l'hydratation. Un animal qui se rapproche de la licorne. Ah, c'est pas une licorne. À mon avis, c'est un lama. Parce qu'elle dit que c'est tout fluffy et fabuleux. Et ça doit être un lama. Une tasse lama, j'en ai pas. Et oui, c'est un lama. Une tasse lama, elle est super jolie. Franchement. Parce que des fois, on trouve des tasses lama, mais genre c'est méga kitsch sais pas beau. Et, euh, et là elle est canon. Alors je sais pas, en fait je me rends pas compte où est la mise au point, mais euh, bon. Voilà, c'est une jolie petite tasse là-bas que je posais par terre, en espérant ne pas la casser. Il oh, y en a encore plein. Oh là là, c'est trop cool. En plus, moi du coup, Margot a reçu son colis hier, et donc j'ai vu son, son unboxing en avant-première euh, déjà. Et donc je sais qu'elle a aimé son, son colis. Et bon, je, je savais déjà que mon colis allait me plaire, mais... Mais c'est encore plus mieux en vrai. Ah, elle a quand même pensé à mettre un, un, une petite barre sur le 6 pour qu'on voit que c'est un 6 et qu'on ne comprend pas que c'est un 9. C'est du thé. Et oui, c'est du thé. Du Roy Boss en plus. Ah, oh, j'en avais plus. Et je me disais justement, ah oh là là, il me faudrait un nouveau Roy Boss. Parce que c'est quand même bien quand on a quelque chose de détaillé. Et alors par contre, comment il s'ouvre Ah, voilà. Déjà. Ah bah, il est dedans, mais il est en sachet. Bon, ça sent bon de toute manière, le Roybo, Moi, je le sens un petit peu faire. Il faudrait que j'enlève le plastique et que... et que je le mette dans la boîte. Trop bien. Il m'en manquait, justement. J'ai bien fait de ne pas en racheter, puisque j'en ai là. Aucune idée de l'occasion à laquelle ça se servira. <rire> Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Ah Mon dieu Ah Ça a explosé Alors, bon, du coup, je vous montre. Faudrait que j'essaye de l'en mettre parce que... En fait, ce sont des... C'est des trucs... qui y a des grosses paillettes dedans. Et donc tu peux les... Enfin ça fait un canon à paillettes quoi en fait. Et euh, en fait il y en a un qui vient de s'ouvrir sur ma robe. Dommage. Oh là là. Bon bah en fait il y avait des paillettes. Mais c'est vraiment chou ce truc là. Celles qui sont tombées par terre on va abandonner. On va mettre le bouchon. Voilà. Donc en fait voilà on... Le but c'est t'appuie là et puis ça, ça pop quoi. Et comme j'ai appuyé sans faire exprès, comme une gourde, je pense que je mettrais des scotch sur les, les bouchons. Pour éviter de les mettre par erreur, genre dans mon placard ou dans mon tiroir. <rire> ok, bon, magnifique. Et là, et là, et là, c'est C'est un masque en gelé, le Bunny Moon. Euh, je pense que c'est parce que ça s'appelle Bunny que Margot a choisi ce masque, clairement. Pour une peau claire comme la lune est douce comme les oreilles de lapin, faites conscience au miel apaisant, à l'infusion de camomille. Super, j'en ai pas en plus de masque gelé comme ça. Enfin, j'avais eu un échantillon en achetant des trucs lush, mais du coup, j'avais pas pris le, le masque. Donc là, c'est la catégorie produits lush, <rire> clairement. Euh, et du coup, il y a des bombes de bain. Oh, trois bombes de bain, trop bien. J'en prends jamais, enfin je me dis, ouais, peut-être je vais en prendre une, etc. Mais pff, je ne sais pas, apprendre prendre pour soi. Euh, bah, il faudrait, je pense plus, acheter des trucs pour soi. Mais bon, du coup, je le fais pas. Et donc, ceci, euh, c'est une pompe euh, de bain Galaxy. Magnifique. Je ne pense pas que vous la voyez, mais je vous dis, elle est très belle. Trop hâte. Je vais me faire un bain ce week-end. En plus, je suis seule à l'appart. Clairement, euh, je n'ai pas grand chose à faire, donc je vais pouvoir euh, prendre un bain, je ne sais pas, regardant une série ou en écoutant un podcast. Oh, il y a de l'avocat dans celui-là C'est une autre bombe de bain, qui est euh, vert euh, vers clair, et, et voilà, trop cool Et je crois que les bombes de bain, on peut les couper en deux, pour éviter d'en un, un utiliser euh, une entière, pour genre un bain, c'est vrai que c'est des gros trucs, quoi. je sais pas si... Et une autre, et une autre qui est trop jolie, elle a du rose et du orange et du bleu, mon dieu ça va me faire une baignoire. Je viens de laver ma baignoire en plus, faudrait <rire> que je la relave après. Oh là là, des couleurs vives, du sucre pétillant, la vanille réconfortant. Ça sent bon, mais ça sent fort par contre, je pense. C'est le problème avec les produits Lush souvent, c'est qu'ils sont vraiment super, mais c'était un peu hyper sensible du nez, euh, clairement. Euh, je pense que tu vas décéder. Euh, déjà que quand tu, quand tu passes devant un magasin Loche dans la rue, tu sais qu'il y a un magasin Loche. En fait, tu le sens genre 4 euh, rues. Euh, tu sais. Ah, par là, c'est le magasin Loche. Donc, euh, ouais. Du coup, euh, voilà. Oh Des C'est trop cool. 10. Il y en a encore, quoi. Et encore plein de papier bulles Ça tombe bien parce que nous avons un déménagement à faire. 10. Euh, c'est ça. Oh, il est trop chou ce paquet. Euh, une activité manuelle. Que tu aimes bien. Ça doit être du crochet. Je pense. D'ailleurs, je lui ai offert un, un petit doudou en crochet. Il est joli le paquet. Et il y a des os. Ça, c'est la signature de Jean-Jean. Parce qu'il a mordi un coin du paquet. Mais bon, ça va, c'est du carton. Oh, là, là, oui. C'est un... C'est de quoi faire un petit ours, en... enfin un petit lion, enfin, un lion un ours, ouais. un petit lion en crochet et il y a la laine et tout. Mais c'est chou, je vais pouvoir l'ajouter à mes... à mes trucs de, de crochet ah. et faire des... des nouveaux trucs en crochet. Mais j'ai 12 000 pelotes et tout, il faudrait que je m'y remette. Depuis que j'ai repris le travail, j'ai arrêté le crochet Mais bon. Et il y en a encore <rire> euh, Prendre soin de soi. C'est le 11. Qu'est-ce que c'est ah, ça doit être une plante. Je pense. 11. Ouais, il doit y avoir une bouture. Ouais, ça, ça doit être de la terre. Et ça, ça doit être une bouture. Et du coup, je vais essayer de faire gaffe. Parce que il y a des trucs euh, qui craignent un peu. Ça, c'est la bouture Ouais, c'est une bouture du coup. Elle est très bien emballée. Il va falloir que je la mette dans l'eau vite. Du coup, ça, ça doit être du terreau. Avec des crottes de genre dedans, à hein, tous les coups. Ouais, voilà, ça c'est de la terre. Ok. Alors ça, du coup, je sais pas ce que c'est. Parce que je pense qu'il doit y avoir le pot là. Et ça, c'est un tout petit paquet. mais Ça doit aller avec, mais... C'est une suspension du coup. Et de quoi l'accrocher à une porte. Et ça c'est bien parce que euh, en fait moi j'ai pas de. pas genre de poutre ou de trucs sur lesquels je pourrais accrocher des choses. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'avais pas pris de suspension jusqu'à présent. Euh, mais là du coup elle a trouvé un, un accroche-porte. Comme ça, je vais pouvoir le mettre peut-être euh, ouais, peut là sur la porte de mon placard et du coup alors là on voit pas bien parce que parce qu'il n'y a pas le pot dedans mais c'est une suspension macramée avec une, une super euh, un tissage hélice euh, qui est très joli et du coup on doit avoir le pot non c'est pas un pot ça ah bah non ça c'est le pot ah oui je suis bête c'est le pot de confiture qu'on met dedans et en fait comme c'est multi usage il y, a, euh, il y a la plante dedans. Mon dieu. Alors, il devrait y avoir un mode d'emploi. Moi, je dis... Comme ça. Et mais là, ça se défait. Oh, mais j'ai emmêlé. Peut-être que c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Bon, bah, on dira que j'arriverai à mettre dedans. Ouais. C'est ce genre ça. Bon, euh, là c'est très mal fait, mais ça fait genre ça. C'est bien parce qu'elle est petite et du coup je pense que ça ira euh, au-dessus d'une porte. C'est chou, il va falloir que je m'occupe de cette plante très vite. Euh, et la pièce finale du colis, pourtant tu auras les muscles qui tirent. c'est qu C'est doux, ça doit être genre, c'est pas un plein petit comme ça, mais une bouillotte peut-être un serpent, c'est un coussin chauffant oui, ah non c'est pas un serpent du tout, c'est un renard mais il a pas de pattes donc ça trompe la confusion. Ah mais oui, et du coup comme ça, ah c'est trop bien, je, sais pas, je regarderai comment il faut le chauffer, mais bon bref tu le chauffes et après tu le mets là et comme ça ça détend. Et c'est beau, oh là là, voilà je suis soignée comme tout et j'ai fini, j'ai tout ouvert, il y a des paillettes par terre c'est magnifique. Et, euh, et c'est trop chou. Et c'était vraiment une très bonne idée, ce colis. Et en plus, je en suis encore plus content, parce qu'en fait, je sais qu'il y en a un deuxième qui arrive. Puisque je fais un swap aussi, avec Tout est politique. Euh, et, et ça va être sympa aussi. Ça fait beaucoup de paquets, tout ça. Et beaucoup de petits cadeaux. Je suis très content. Et oh là là, je vais prendre un bain, ça va être bien Et je vais me faire un masque, ça va être cool Oh là là et je vais faire des tatouages de licorne euh, avec des décalcomanies. Enfin, je, genre ça fait penser aux décalcomanies. Mais c'est... C'est mignon. Et je vais m'occuper de cette petite plante qui est super chou. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais absolument pas comment la terminer. Je vous reverrai faire la vidéo de Margot qui est très cool, et bon j'imagine que vous connaissez déjà sa chaîne, mais au cas où vous la connaissez pas, allez la voir parce que c'est parce que vachement bien. Et du coup, euh, si vous aimez les suspensions macramées, sachez qu'elle en fait, et qu'elle en vend, et qu'elle en fait des fois des personnalisées Et d'ailleurs je lui ai offert des fils colorés pour qu'elle fasse bonne suspensions donc, euh, donc voilà, c'est plutôt, plutôt stylé tout ça. Euh, on se donne rendez-vous pour euh, des prochaines vidéos. En septembre, de manière assez sérieuse, là c'est les vidéos de l'été, donc on fait un petit peu n'importe quoi, on fait des swaps et des FAQ. Euh, mais en septembre, je reviens de manière sérieuse avec des conseils lecture, tout ça, des choses très sérieuses. Bref, euh, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Euh, Portez-vous bien et puis on se redonne rendez-vous très vite pour des prochaines vidéos.